Salut Mekichwa et Mekichwa, j'espère que vous allez bien, moi <rire> ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve avec notre chère Léa Comment ça va Ça va super et toi Bah écoute, ça va très bien. C'est parti pour l'espionnage mais on Michael. One. Comment s'est passé ton rendez-vous avec Oliver au cinéma Il en a profité pour te montrer ses photos de plage Nous avons vu un bon film et ensuite nous avons dîné ensemble. Il t'a raconté tous ses exploits Ou alors tous les ballons qu'il se prend dans la tête Qui ont fini par lui endommager la partie du cerveau responsable de langage Oh, Il vrai. suit des cours à New York. Voilà qui tient du miracle. Ne sois pas si méchant, oh. tu l'as un peu cherché. Allons reprendre un verre au riveau vert ce soir. Nous avons des choses à nous dire. Agnès et toi êtes bien plus proches que nous, nous le sommes. Viens avec elle. Tantantant. À mon avis, il est inutile que tu lui envoies un message. J'imagine qu'elle a déjà reçu l'invitation par le biais de votre lien télépathique. Passe-lui le bonjour. Oh, oh. Avocat oui. Vous avez réussi à découvrir quel policier du commissariat avant témoigner au tribunal Pas encore. J'ai établi une liste de questions que l'on risque de vous poser. Il faut travailler sur vos réponses. Il faut que vous obteniez un autre ajournement. Nous devons gagner du temps. Excusez-moi, mais qui utilise ce mot en 2021 Ajournement. Ça m'a fait bugger. Il y a très peu de chances que cela aboutisse. Mais je vais essayer. Merci. Quel intérêt aurait un autre ajournement Mais tu veux le placer tout le temps de ton mot toi <rire> Donnez-moi davantage de temps, je ne l'ai pas tué je ne je le prouverai. Je me réjouis de vous voir avec une attitude si positive. Espionnage 5. Merci de m'aider à me divertir un peu. Bah de rien, c'est le but des vidéos. Même si, à vrai dire, je n'arrive pas à chasser de mes pensées le fait que pendant que je passe un agréable moment, un taré s'en prend à Bella. Je t'en supplie, ne me cache rien. Je te le promets. C'est tellement insoutenable de rien savoir. J'avais en permanence peur de tomber par hasard sur le cadavre de ma propre sœur au loin de la rue. Ta mère aussi doit en baver, j'imagine. Ah, oh, mais ta mère aussi dans la rue. Je ne parle pratiquement pas à ma mère. Ah, oh, c'est dommage. Je déteste mon père et ma mère encore plus. génial lien familial. Elle n'a jamais pris notre défense. Combien je de fois a-t-elle eu l'occasion de le quitter ça. Il a passé des années à la tyranniser et à la terroriser. Ce n'est pas si simple. C'est bien plus simple que de le voir s'en prendre à ses, propres, à ses propres enfants. Je me souviens de la fois où mon père a complètement pété les plombs parce que j'avais oublié d'acheter ses cigarettes. Il a pris un pot de beurre de cacahuète et l'a balancé contre le mur. C'est passé à deux doigts de ma tête. Quand il m'a hurlé de lui ramener des cigarettes en vitesse, tout ce que ma mère a trouvé à dire, c'est « N'oublie pas de racheter du beurre de cacahuètes <rire> !» Je vois ce que tu veux dire. Quand ma mère est morte, ça a d'abord été un soulagement pour moi. Ça dirait qu'on aille se balader en ville ce soir Bien sûr Oh, génial Zavatsky! J'ai une terrible nouvelle, Henri. Qu'y a-t-il on a découvert le cadavre de Bella Green ce matin. Et il était vert. Tu es sûr que c'est bien elle Je t'enverrai le rapport d'expertise un peu plus tard. Je ne peux pas parler pour l'instant. C'est un véritable cauchemar au commissariat. Chilerson est furieux. J'imagine tiens bon Ouais, franchement, j'aurais mis ça. Voilà, elle Merci. <rire> Je te préviens quand le rapport est disponible. <rire> Mais il s'agit d'un décès très similaire. À cause du décès méthadone. Le corps a été embaumé post-mortem par le biais d'une incision dans la cuisse. Oh. Et puis il a été placé dans une position de sommeil paisible. Ah, c'est charmant. Les cheveux ont été brossés, les yeux collés, la bouche cousue. <rire> Et on a retrouvé des boules de photons dans le nez. Oh. Alors, là, on ouais, voit même pas la, la jambe. Bref, merci. Moi, moi on a Enquête. Si J'ai ouais. le regret de vous apprendre que nous avons perdu Bella. Voici une photo. Voici Ouh, la seconde belle, photo. Là. Je suis au courant Nous avons trop traîné C'est entièrement de ma faute J'ai donné de faux espoirs à sa soeur Nous n'y sommes pour rien Il faut prévenir sa soeur De toute façon elle le saura bien un jour hein. Nous devrions poursuivre notre enquête Le tueur ne s'arrêtera pas Il va même accélérer la cadence Et nous allons tous y passer un pain un. Donner avant il y aura un, un enlèvement par jour oh, pas je Qu'en savez-vous juste Michael Jackson Ah non Michael Michael oh. Qu'est-ce que vous insinuez Hélène Vous ne me croyez pas J'ai lu des livres voilà tout. Et ça ne ferait pas de mal à certaines personnes d'en faire autant. Il arrête. Hein. Là, nous ferons une équipe nickel. Ah, il va se résoudre. Oh Bien joué, oh Je m'aime. Ce serait chouette. Oui. Si on pouvait se concentrer sur le fait d'attraper le tueur et non sur mon passé. D'autres directives Calme-toi, Hélène. Vraiment, calme-toi. <rire> Mettez de côté vos différents une fois se concentrer sur notre enquête. Tu commences à pousser le bouchon trop loin, Maurice. Je vais essayer. Ce n'est pas moi qui ai un problème. D'accord, c'est oublié. <rire> Je devrais contacter Agnès. Il vaut mieux que j'aille lui parler en premier. J'ai davantage d'expérience dans ce domaine. Agnès Agnès, nous avons retrouvé Bella Ah, génial, où est-elle <rire> oh. Où est-elle Comment va-t-elle J'aurais m'entendu. Est-ce qu'elle va bien J'ai l'immense regret de vous apprendre qu'il était déjà trop tard. Je ne vous crois pas. Elle est vivante si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire votre deuil, je peux vous indiquer un spécialiste. Ne me contactez plus jamais. Je ne veux rien savoir. Choquide. Si vous avez davantage réfléchi à Bella au lieu de rester là, à ne rien faire, elle serait peut-être encore en vie. Elle est déjà en crise de l'ouïsse là. Ouais. va pas à braquer. Mais nous, mais nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir rattrapé le tueur. Mais nous, ne nous, mais nous, non nous, <rire> nous, nous. c'est ce qui est marqué. Et vous pensez vraiment que ça va me réconforter Fichez-moi la paix. Espionnage 5 Je suis désolée. Je sais à quel point c'est dur de perdre notre chair. Laisse-moi t'aider. Tu ne devrais pas rester seule. S'il te plaît. Mais quelle homme Tu sais que tu avais une piste, que tu allais la retrouver. Nous avons manqué de temps. Comment a-t-elle été tuée Si elle a procédé comme avec la première victime, à l'aide de stupéfiants. Elle n'a rien senti. Elle n'a pas été torturée ou violée. Oh, ben ça va, cool. Je ne sais pas quoi faire. Je dois réfléchir aux obsèques. Je dois rentrer à la maison. Je suis pétrifiée. Laisse-moi passer. Je vais t'aider. Fais comme tu veux. Bonne année. Salut, tu seras bientôt à la maison Pense à passer à la poste. Nous avons reçu l'avis il y a déjà une semaine. Je n'oublierai pas. Oups, pardon. Je n'avais pas compris que c'était une erreur au début. Oui, moi non plus. Ah, je suis <rire> Ok. Je vais aller voir Anes. La Il Va malheureusement falloir s'intéresser aux potentielles futures victimes. Le tueur va peut-être marquer une pause, mais ses démons vont bientôt l'exhorter à chasser une nouvelle proie, car il lui en faut toujours davantage. Chaque nouvelle victime lui procurera moins de satisfaction que la précédente. Et comme il n'y a pas eu de sanctions, il va céder bien plus rapidement à ses pulsions meurtrières. Combien de temps avons-nous avant le prochain événement Enlève-nous. C'est une question de jour Quel qu plan adopter alors J'ai une idée Henri, j'espère que vous savez ce que vous faites. Henri, qu'est-ce que ça donne avec le compte de messagerie électronique Et bien sur ce, ça va être la fin de la vidéo, j'espère que ça t'aura plu la suite. C'était cool. Yes. Une fin euh, un peu... Euh... En Merci, cherchez-moi. Sur ce, on va vous laisser liker et commenter cette vidéo. Et on vous dit à, à la, la prochaine, prochaine